Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment choisir les, les colonnes qu'on affiche lorsqu'on fait un select. On va prendre un exemple, hein. Donc on va aller voir ce qui se passe dans la, dans la base de données qui s'appelle ma banque. Je vais commencer par regarder quelles sont les tables qui sont dans, ma, dans la base de données ma banque. Voilà, j'ai six tables. Et maintenant on va aller voir ce qui se passe dans la table client mon habituel c'est select étoile from ma banque de clients voilà et là on me dit voilà il y a sept clients cette lignes, et les colonnes donc on a trois colonnes comme on a mis l'étoile, ça signifie toutes les colonnes alors là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va préciser qu'on veut une colonne la colonne qui s'appelle nom et maintenant quand je fais ma sélection j'ai plus que cette colonne là qui est affichée alors admettons, j'ai envie d'afficher que la colonne email. Bah, je remplace l'email. Dans mon select, je mets le nom de la colonne email, from ma banque client. Donc, j'ai la colonne email qui s'affiche. Alors, maintenant, si j'ai envie d'afficher ces deux colonnes-là, bah, je vais remettre le étoile, mais à ce moment-là, j'ai toutes les colonnes. Mais si je veux que ces deux colonnes-là, par exemple, je vais dire, on met le nom, virgule, et ensuite, on met l'email. Et là, j'ai mes deux colonnes. L'intérêt, hein, c'est qu'on euh, peut choisir l'ordre des colonnes. Hein. Je peux très bien dire, bah non, non, ce que je veux c'est d'abord l'email et ensuite le nom dans l'affichage de mes résultats. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est vraiment intéressant, hein, surtout quand l'étoile vous fournit euh, non pas trois colonnes, mais par exemple une dizaine de colonnes, bah, ça nous permet de bien choisir ce qu'on veut afficher et présenter euh, comme résultat. Euh, avant de se quitter euh, une petite dernière chose, là vous voyez que dans la colonne j'ai utilisé comme préfixe le nom de ma banque hein. j'aurais pu aussi dire bah, voilà, comme euh, base de données de travail j'utilise ma banque et à ce moment là quand je fais mon select j'ai pu à préciser le nom de la table mais uniquement le, le nom de la base hein, en préfixe ici hein, j'ai juste à préciser que c'est le client donc euh, bah, après tout fonctionne évidemment de la même manière hein. admettons que j'ai envie d'avoir ID du client et l'email, bah, j'écris ça comme ça et j'ai bien sélectionné, choisi mes deux colonnes qui apparaissent. Donc, colonne contenues dans le, la table client. Bon, bah voilà, à ce stade on est super content, donc euh, bah, sur ce, euh, je vous dis merci pour votre attention euh, et à bientôt.